L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut se connecter à la plateforme Moodle avec son compte enseignement agricole. Donc l'adresse de la plateforme c'est https 2.2 moodle lycée merdrignaceducagrifr Et ici je vais faire connexion enseignement agricole. Donc ici ce sont exactement les mêmes codes que ceux que vous utilisez pour aller sur Pronote via Toutatis. Donc là, on vous demande de confirmer les informations et ensuite de renseigner pour votre compte votre prénom, votre nom et votre adresse de courriel. Donc là, je vous conseille de mettre celle du lycée CFA du Menet. Et voilà, vous êtes connecté à la plateforme et vous n'avez plus qu'à attendre que votre enseignant vous inscrive à un cours.